Mesdames et messieurs, je vous invite maintenant à accueillir notre premier conférencier, Monsieur le premier ministre Marc Johnson, avocat conseil Lavrie, qui nous entretiendra des défis du Québec et du Canada en Europe. Merci. Merci. Euh, bonne nuit tout le monde. Huit euh, minutes. Qu'est-ce qu'on peut faire en huit minutes? Simplement les dépasser un peu. Euh, <coughs> attendez que Jean Charest y soit. Euh, quelques chiffres. Hein? Un demi-milliard de personnes avec euh, un revenu euh, par habitant de l'ordre d'à peu près 35 000 évidemment avec des variantes importantes, comme vous le voyez. Euh, Ce n'est pas sans ressembler au Québec quand on regarde la moyenne générale ou au Canada. Euh, L'Europe, euh, c'est aussi... Euh, une économie avec laquelle nous sommes en relation. Euh, vous voyez à gauche, évidemment, notre relation avec les États-Unis. Vous voyez à droite, immédiatement, notre relation à la fois au Canada euh, avec euh, l'ensemble de l'Europe, euh, une légère augmentation en matière de services. Euh, dans le cas du Québec, on parle d'à peu près 10 milliards par année d'exportation. Euh, je m'excuse, je suis du mauvais côté ici. Je vais m'habituer à ça. Euh, deuxièmement, euh, il est intéressant de constater que le Canada a à peu près autant investi en Europe que l'Europe n'a investi au Canada. C'est un peu surprenant avec 35 millions, alors qu'eux, sont 500 millions. Évidemment, le secteur des richesses naturelles est un lieu de prédilection. De toute façon intéressante, 85 des investissements canadiens euh, en Europe sont faits euh, à travers le Luxembourg, on peut soupçonner qu'il y a des fiscalistes qui sont impliqués là-dedans, euh, la Hollande, euh, l'Angleterre et l'Irlande, alors que dans le sens inverse, les investissements européens euh, nous viennent essentiellement des trois mêmes pays les plus importants, plus la France. Euh, ici, euh, ce tableau montre combien... Euh, la présence américaine des grandes entreprises à Montréal se fait sentir, mais aussi une certaine présence européenne. Euh, un enjeu extrêmement important, les économies matures, ce qui est le cas du Canada, et les économies européennes également, euh, doivent, dans un contexte de mondialisation, investir dans la recherche et le développement. C'est la seule façon de s'en sortir. Ce n'est pas des coups de main de bas qui vont nous aider. C'est l'innovation. Et ces courbes parlent beaucoup. Les Américains sont en avance de tout le monde. Ce n'est pas étonnant, évidemment, la dimension militaire joue, puisque c'est euh, à eux seuls, les Américains ont encore un budget sur le plan de la défense qui est plus élevé que l'ensemble des autres budgets du monde en matière de défense. Euh, et il y a beaucoup de recherche et de développement, cela va de soi. Euh, du côté européen, on voit une, une augmentation au cours des années. Du côté canadien, malheureusement, euh, on doit constater le contraire. Euh, L'immigration européenne euh, au Québec euh, et au Canada, euh, environ 12 euh, des personnes qui émigrent vers le Canada euh, viennent d'Europe. Euh, la plupart des autres viennent d'Asie, d'Afrique et du Moyen-Orient, et ce sont des chiffres euh, similaires dans le cas du Québec, bien que dans le cas du Québec, euh, on remarque que la France est au premier rang. Euh, depuis 2010. Euh, on voit qu'il y a eu une évolution euh, depuis 1991-2001. Euh, et essentiellement, il y a une, un grand nombre, encore une fois, d'immigrants euh, qui proviennent surtout de l'extérieur de l'Europe, euh, au Canada comme au Québec. Euh, évidemment, qui parle de relations entre le Canada et l'Union européenne parle évidemment de sécurité. C'est l'OTAN. Euh, qui est euh, le fer de lance dans le fond de notre coopération en matière de sécurité, mais aussi l'Organisation de la sécurité et de la coopération en Europe, euh, qui est euh, le G7. Euh, vous voyez là la photo de Pierre-Éliott Trudeau qui avait réussi à imposer jusqu'à destin la présence du Canada dans ce qui s'annonçait être un G6. Euh, L'Europe euh, et l'Union européenne, euh, un jour… Euh, Kissinger disait, « If I want to call Europe, what number do I call? » Alors voilà, euh, je vous les donne. Euh. Alors il y a la Commission, le Conseil européen. Alors la Commission, c'est une bureaucratie, mais dont les commissaires sont des représentants à toutes fin pratiques de chacun des États. Il y en a 28 maintenant. Euh, Martin Schulz euh, est à la tête du Parlement européen, Donald Tusk au Conseil européen qui est le regroupement des États, en tant que tel, à travers leurs chefs d'État ou autrement. Euh, les affaires étrangères, maintenant ils ont une politique étrangère qui n'est pas tout à fait commune, mais ils en ont une malgré tout. Euh, Mario Draghi à la Banque centrale, évidemment, euh, qui est un instrument fondamental pour l'Europe. Et ce serait une bonne idée aussi de parler à Madame Merkel si on veut parler à l'Europe. Euh, <coughs> euh, les défis de l'Europe... Euh, au 21e siècle, euh, ben, sont d'abord et avant tout des défis de croissance. Euh, les perspectives, c'est 2.1. Euh, 1.9 seulement pour la zone euro, car les 28 pays de l'Europe ne font pas partie de la zone euro, il n'y en a que 19 pour le moment. Euh, un enjeu extrêmement important euh, en plus, euh, c'est celui de la maîtrise de ce système informatique. Euh, euh, voyez un peu ce qu'on dit de ces pays euh, sur un plan de leur stabilité, euh, du niveau de risque qu'ils représentent, à la fois pour les investisseurs comme sur le plan politique, bien que personnellement, euh, je crois que l'Estonie est en situation politique tant et aussi longtemps que les Russes ne se seront pas calmés en situation euh, difficile peut-être. Et qui sait, Chypre, à cause de ce qui se passe en Grèce. Dépendance énergétique. Le drame de l'Europe en ce moment, c'est ça. Dépendance de la Russie, du Moyen-Orient, et de l'Algérie sur le plan énergétique. On a peut-être un tuyau, nous, qui va aller sur l'Atlantique. Ce ne serait pas une mauvaise idée, je pense. Euh, société, ben. Euh, 442 000 immigrants clandestins. Ça m'a toujours fasciné que les statisticiens puissent identifier des gens clandestins, à 000 près. Euh, mais néanmoins, beaucoup de monde. Euh, euh, la réalité, c'est un contexte démographique qui ressemble à celui du Canada et du Québec, et non pas celui des États-Unis. St une stabilité, voire une diminution de la population s'il n'y a pas d'immigration. Dans le cas de l'Allemagne, en 2050, leur population va être réduite par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui. Et donc, l'enjeu d'immigration sera extrêmement important. Euh, dans un contexte, cependant, où c'est un enjeu politique euh, qui n'est pas agréable, euh, parce que des groupes xénophobes et anti-européens en même temps euh, se manifestent autour de ça, même s'ils n'ont pas beaucoup euh, de sièges euh, au, euh, au Parlement européen. Néanmoins, euh, on reconnaît qu'en France, ils occupent une grande place dans le décor, en Italie, euh, en Allemagne également. Euh, et dans le cas de la Grande-Bretagne, il est intéressant de voir que le « UK Independent Party », qui prône le retrait de l'Europe avec un discours qui n'est pas tout à fait agréable pour les étrangers, est passé de 3,2 à 12 des votes lors de la dernière élection. Euh, sur le plan de la sécurité, ben, vous avez là un peu le croissant autour de l'Europe euh, qui est un croissant d'insécurité. Euh, on ne sait pas, ça veut dire quoi, nous, au Québec et au Canada, que à 123 km de chez nous, avoir l'équivalent d'Al-Qaïda ou avoir l'équivalent d'une guerre civile ou être obligé de recevoir des réfugiés dont une partie meurt euh, en essayant de traverser euh, la Méditerranée. Euh, L'Europe a ça dans sa cour et a connu le terrorisme en plus. Euh, Est-ce qu'on se dirige vers un espace nord-atlantique? Euh, euh, oui. Euh, C'est probablement ce qui est souhaitable pour toutes sortes de raisons, y compris la capacité des Nord-Américains euh, de faire face à, à la situation dans laquelle va nous mettre l'Asie, dont va nous parler Jean Charest tout à l'heure, et éventuellement, à long terme, l'Afrique. Euh, en, en termes de sécurité, l'accord que nous venons de signer, qui n'est pas encore ratifié et qui a certaines difficultés de parcours, à mon avis, simplement des difficultés de parcours si on sait s'en occuper. Euh, L'accord est accompagné d'un accord parallèle qui touche l'ensemble des sujets que vous voyez là, ce qui vaut la peine. Nous partageons avec l'Europe un double régime juridique, comme une loi et droit civil, le bilinguisme, la notion donc qu'il y a plus qu'une langue officielle. Euh, nous partageons avec eux un vieillissement de la population. Euh, et les effets de ce vieillissement sur notre façon de gérer l'État-providence et les enjeux d'intégration sociale qui seront essentiels autour de l'immigration. Euh, les défis pour nous, euh, dans le contexte actuel, c'est de maintenir la pertinence, la relation entre le Canada et l'Europe, euh, ne pas se laisser complètement avaler par la négociation américaine euh, et euh, à l'égard de l'Europe, on voit qu'ils ont aussi un certain nombre de défis dans leur cas. Euh, et Finalement, un choix stratégique qui devra être fait en Amérique du Nord d'ici une dizaine ou une quinzaine d'années. Est-ce qu'on veut un véritable espace qui soit transatlantique? C'est-à-dire, est-ce qu'on veut normaliser les relations, pas seulement au niveau des tarifs, au niveau de l'accès aux services et au reste qu'on trouve dans ces accords, mais aussi sur le plan d'une grande partie de la réglementation et de la façon de gérer les finances publiques? Ça ne sera pas plus tard si on a le temps. Merci.